Salut salut, ici c'est Rex Potam, euh, une petite vidéo un petit peu rapide euh, juste pour présenter donc, euh, ce, ce qu'on appelait dans le temps un vlog, un journal vidéo. Donc euh, moi j'ai fini par lui trouver un nom, donc ce sera Compotam, euh, comme composition bah, de Rex Potam, hein, et puis on va faire notre petite popote, notre petite compote. Euh, le but de ces vidéos c'est surtout de, bah, de montrer comment moi je travaille. Euh, comment je compose, et puis euh, peut-être euh, toute proportion gardée, essayer de démystifier un petit peu le, ce que c'est que la composition, hein, parce qu'on en fait peut-être un petit peu tout un tout un plat, et finalement bah, c'est un travail comme un autre, euh, dans le sens où l'inspiration c'est peut-être 10% du du, de la chose, et le reste des 90% bah, c'est du travail, il n'y a, y a pas, ça prend du temps, il faut faire les choses euh, bien et tranquillement. Euh, donc dans ces vidéos, bah, je vais effectivement te présenter un peu comment je, je fonctionne, quels sont les outils que j'utilise, les pièces que j'écris. Il m'arrivera de, de parler de, de solfège, hein. forcément, c'est le langage de la musique. Mais par contre, euh, bah, je serai pas forcément à cheval, que ce soit sur le vocabulaire ou sur la théorie, euh, étant donné que pour moi, la, la priorité, c'est d'abord l'écoute. Euh, le ressenti de l'œuvre et ce qu'on qu peut en, en tirer au fur et à mesure de, de sa construction. Euh, je suis d'après mon expérience, je suis le genre de compositeur qui n'a pas forcément d'idées préconçues euh, sur la musique que je vais écrire. Euh, parfois il me vient des idées, hein, donc c'est les fameux 10% d'inspiration, mais le reste euh, bah, se construit au fur et à mesure de, de l'avancement d'une œuvre. Euh, le format de ces vidéos, ben, j'essaye de ne pas dépasser une heure, hein. grand max, c'est déjà long, mais c'est vrai que quand je compose, c'est pour minimum une heure, c'est vrai que généralement c'est plutôt des séances de deux heures, mais euh, bon, j'essaye euh, de garder ces vidéos dans un format correct, euh, si ça dépasse, ben, je couperai voilà, en plusieurs, exemples, en plusieurs épisodes. Euh, il y a déjà eu un, un pilote, hein, donc le premier épisode de mon vlog, donc ce que appelé mon vlog au début, c'est euh, une vidéo sur l'humanisation d'une musique. Donc tu pourras la retrouver ben, à la fois dans la playlist de Compotam, et puis je mettrai un lien dans, dans cette vidéo par, par ici certainement, ou par là, ça dépendra de la place que j'ai sur l'écran. Euh, voilà, donc juste pour te présenter également, ben mon outil de travail, donc c'est Noteworthy Composer. Euh, ben je l'ai ouvert sur le, le jingle de Compotam, hein, histoire de, de te montrer un petit peu comment, comment il a été composé. Bon, euh, euh, même pas d'ailleurs, je ne vais pas te montrer comment il a été composé, c'est pas le but de, de cette vidéo. Mais juste, euh, voilà ce que ça donne. Te montrer que je peux euh, parler en même temps que, que la musique pour te montrer un petit peu euh, les différents aspects d'un... Une musique, euh, te faire entendre également la, la qualité des, des instruments qui n'est pas forcément top top top, il, il s'agit d'une banque son euh, bah, qui n'est pas mauvaise mais qui me permet juste de travailler. C'est pas euh, la banque son qui est utilisée quand je fais les productions finales, parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc là, euh, ces vidéos seront principalement dédiées à la première étape qui est la composition en elle-même. Euh, voilà ce que j'avais à dire euh, dans la dans la description tu trouveras un lien vers le, le site de Noteworthy Composer. je vais pas en dire plus à part le fait que bah, c'est juste l'outil que j'utilise c'est pas le meilleur outil c'est pas ni un mauvais jeu, je sais pas te dire disons que ça fait 25 ans que j'utilise j'en utilise pas d'autres, c'est simple euh... donc euh... voilà le L'idée, encore une fois, de, de ces vidéos n'est pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, n'est pas de présenter des outils ou des méthodes, n'est pas non plus de faire des cours de solfège, c'est juste des vidéos sur la façon dont moi je travaille. Euh, en espérant que ça te soit utile, euh, ce que tu peux faire, c'est ben, laisser un pouce bleu, t'abonner, et puis partager cette vidéo si tu connais des gens que ça peut intéresser. Merci de ton écoute et très certainement à bientôt. Ciao ciao